Je suis dans la rue, qu'est-ce que je fais là Tu veux respectes 135 euros. Allez, circulez. les de le Exactement, je vous le dis gentiment, vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein. Bonsoir à tous, désolé pour la démocratie. Allez, allez, allez, on avance, on avance. Je vais pas épiloguer, allez, s'il vous plaît, allez on avance. T'es content, là, t'es content. Hein. Allez, on va la main d'ailleurs. Allez, allez, ouais. Et surtout, viens bah, ta part là. Thank mm -hmm.